Quand vous écrivez des requêtes SQL, regardez toujours dans quel contexte de base de données vous vous trouvez. C'est pas très compliqué, ici je suis dans une fenêtre et il se trouve que je veux accéder à cette table, DimContact, qui est dans la base patchaDataFormationDM. Bon, pas de problème, je saisis et on me dit le nom d'objet est non valide. Mais pourquoi, pourquoi Eh bien parce que nous ne sommes pas au bon endroit, évidemment. Alors méfiez-vous de cela, ici je suis dans une fenêtre d'édition, et à deux endroits je peux voir dans quel contexte de base de données je me trouve. Le premier endroit, il est ici, et vous voyez que ça peut poser un problème conceptuellement parce que, en fait, c'est assez éloigné de la requête. En fait, c'est même carrément en-dessus de l'explorateur d'objets. Donc on pourrait croire, naïvement, que si je double-clique ici, et que si j'entre ici, ça va changer quelque chose ici. Mais non, vous voyez que quand je suis dans l'explorateur d'objets, cette partie est grisée, parce qu'elle ne s'applique pas. C'est une barre d'outils qui s'applique à la fenêtre de requête. Ici, cet explorateur d'objets, c'est dockable. Je pourrais le prendre et le mettre à droite. Et donc là, par contre, ça ne correspond plus du tout. La barre d'outils de l'explorateur d'objets, elle se trouve ici, donc elle n'a pas de rapport. Ne vous laissez pas influencer par l'affichage. Donc on diminue ça, on s'en va, et on regarde où on est ici. Deuxième endroit, on peut regarder tout en bas, ici. Ça nous montre également la base de données dans laquelle on se trouve. Donc vous avez en haut à gauche, en bas à droite. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour changer bah, Évidemment, vous pouvez choisir ici, et puis changer. Vous pouvez également faire un Use en début de requête. Si vous faites des scripts, c'est toujours bien de commencer par un Use comme ceci, ou bien vous pouvez également préfixer par le nom de la base de données. Et en réalité, vous avez ici un nommage avec des points qui correspond à une adresse, un chemin, qui prend la table, son schéma, la base de données, et éventuellement, encore avant, si vous avez des serveurs liés, objet serveur, serveur lié, ici, je n'en ai pas, j'ai des fournisseurs, mais je pas de serveur lié, je pourrais préfixer par le nom d'un serveur pour faire une requête à distance, ça c'est possible. Ensuite, lorsque c'est dbo, il y a une vieille règle, mais je ne vous recommande pas de la suivre, qui est que, comme dbo c'est le schéma par défaut, si vous voulez, on peut l'omettre comme ceci, en faisant point point, et ça marche, mais pour des raisons de lisibilité, je ne vous recommande pas de le faire, faites quand même quelque chose de clair comme ceci. Donc vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, on a aussi, grâce à ça, la possibilité de faire une requête interbase. Parce que si, ici, j'ai mon contact ID et je sais que le contact ID vient en fait de la base de données PATCHA Data Formation dans son schéma contact, j'ai la table contact, je peux faire la jointure, comme ceci. Donc, vous pouvez faire une requête interbase. Là, je fais une jointure entre deux tables qui sont dans des bases différentes. On me demande de temps en temps, et les performances Aucune importance. Est-ce que le serveur fonctionne très bien de façon interbase Il sait regarder les tables dans deux bases, regarder leur structure et faire un plan d'exécution. Il n'y aura aucune différence de performance dans cette requête si les tables sont dans deux bases de données différentes ou si elles sont dans la même base. Bien entendu sur le même serveur, si par contre vous avez un serveur lié ici et qu'il s'agit d'une table distante physiquement sur un autre serveur, là ça change totalement la donne. On va parler de problème de performance, mais sinon, entre les bases, pas de problème.